Le grand air, sur les chemins de la terre, marchons ensemble, si tu d'accord, tout en... C'est si parti pour le grand air, sur les chemins de la terre Marchons ensemble, si t'es d'accord, tous en cadence, tous dehors C'est parti pour le grand air, sur les chemins de la terre Marchons ensemble, si t'es d'accord, tous en cadence, tous dehors Même sous la pluie